perfect vampire Halloween arrive à grands pas et qui dit maquillage est fixe dit faux sang voici 5 astuces pour réaliser ton faux sang maison et qu'il soit horriblement réaliste c'est parti et avant de partir n'oublie pas de t'abonner J'espère que tu as aimé ces différentes idées pour être la plus terrifiante pour Halloween. Dis-moi en commentaire si tu as testé ces techniques et quelle est ta préférée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye